salut c'est sébastien bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui eh bien on va voir tout simplement est ce que c'est le bon moment pour acheter dans l'immobilier on traverse des périodes très compliquées période de crise on vient donc de de quitter cette période liée eh bien au Covid. aujourd'hui on est donc en guerre très clairement enfin en guerre on est dans une situation où euh, très compliquée, justement avec tout ce qui est en train de se passer entre la russie et l'ukraine et du coup la question eh bien légitime qu'on peut se poser c'est est ce que c'est le bon moment pour se lancer dans l'immobilier alors pourquoi je fais cette vidéos c'est notamment et eh suite à un coaching, un accompagnement que je fais avec eh bien, un de mes, euh, de mes élèves, que j'accompagne personnellement, où j'accompagne justement sur la partie investissement locatif. Donc, du coup, il se pose beaucoup de questions euh, puisqu'il souhaite investir dans sa ville et c'est vrai que bah, le prix de l'immobilier a augmenté. Bien évidemment et donc il se pose tout un tas de questions prix de l'immobilier en hausse derrière on a une donc une crise et on a surtout une guerre qui est, euh, qui est, qui est bien présente et on sait que ça va avoir des impacts sur euh, l'inflation sur et eh bien euh, tout, euh, tout le contexte finalement économique mais également lié à l'immobilier et donc il se pose plein de questions donc ces questions eh bien je vais tout simplement les relater ici dans cette vidéo et puis je vais y répondre et ça devrait te permettre à toi aussi et eh bien de voilà d'avoir des éléments de réponse sur comment te positionner eh bien, sur les années à venir par rapport à l'immobilier et notamment par rapport à l'investissement locatif. Je te balance le générique et puis bah tout simplement, je te retrouve euh, bah, juste après. Et puis tu sais quoi Pendant le générique, je vais aller faire un, un, une petite tête. Allez, go Bon, finalement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire la petite tête dans la piscine, bien évidemment, puisque le générique n'a pas duré assez longtemps. Mais du coup, trêve de plaisanterie. Eh bien, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Ça me fera vraiment plaisir. Tu découvriras, tu verras plein de vidéos sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, le mindset d'entrepreneur, tout ça. Hop, on clique tout de suite sur le bouton s'abonner. Et puis, si tu souhaites toi aussi eh bien, te lancer dans un business rentable sans banque, sans crédit bancaire, eh bien, je t'invite tout simplement à récupérer une formation gratuite sur la sous-location professionnelle immobilière. Tu découvres un petit lien dans la partie commentaire. Donc, comme je te le disais, est-ce qu'il faut investir ou pas dans l'immobilier Voilà, euh, actuellement, est-ce que c'est -ce est un bon plan ou pas, ou pas finalement Alors. Cette personne-là, je vais te dire exactement les questions qu'elle m'a posées, euh, que j'accompagne. Euh, et du coup, l'idée, c'est qu'on les partage ensemble, justement, et je vais te livrer exactement ce que moi, je lui ai répondu. Première chose, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui, fait, qui fait déjà de l'investissement euh, locatif. Il a revendu ses biens puisqu'il a vu qu'il y a eu une, une forte progression, euh, donc euh, à un moment donné, sur ses appartements. Et donc, il les a revendus. Et c'était, je crois, un tout petit peu avant le Covid, avant le démarrage du Covid, donc euh, c'était en maintenant en 2020. Euh, donc juste avant, il a revendu parce qu'il a vu qu'il y avait une belle plus-value à la clé et du coup, il a revendu. Et là, aujourd'hui, bah, il aimerait retourner dans l'immobilier, il aimerait racheter. Mais en fait, il a deux problématiques. La première, c'est que euh, bah, le prix de l'immobilier a énormément augmenté. Mais ça, euh, je pense que tu es au courant. Euh, c'est globalement partout la même chose en France, tout simplement parce que bah, l'effet Covid a fait que tout a été retardé. Donc il y a eu un effet, un engouement sur l'année 2021. Donc plein de personnes se sont positionnées à l'achat. Et en plus de ça, eh l'immobilier a été identifié comme les investisseurs comme une valeur un petit peu refuge dans notamment ces problèmes eh bien, de, de crise qu'on peut, qu peut avoir. On peut comparer ça aussi par exemple en ce moment pendant cette période de, de, de, de guerre où l'or par exemple est aussi un très bon moyen de placer son argent. Mais ça c'est vraiment toute autre chose. Et si tu veux d'ailleurs je pourrais te faire des vidéos par rapport à ça. Donc du coup, eh bien... Voilà, le prix de l'immobilier a augmenté, et puis bah, on est dans une incertitude. Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que, euh, avec la crise qui est en train d'arriver, est-ce que l'immobilier finalement ne va pas chuter euh, Il se dit mince, j'aurais dû acheter il y a deux ans, j'aurais dû investir plus. Et au final, bah, aujourd'hui, le prix de l'immobilier est haut. Et est-ce que finalement, je vais retrouver Enfin, est-ce que finalement, j'ai pas acheté au prix le plus cher Ça, c'est sa première question. Et puis aussi, eh bien, ça, ça finalement, sa ça, ça deuxième problématique, c'est, bah, comme je te le disais, est-ce que, bah, suite, eh bien, à tout ce qui est en train de se passer, est-ce que finalement, l'immobilier reste, eh bien, une bonne opportunité? par rapport à son argent. Je sais qu'il a un petit peu de cash de côté, mais ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Donc, Du coup, ce qu'il me dit, il me dit, bah, son il me dit si de toute façon, si j'emprunte de l'argent avec les banques, bah oui, quand ce n'est pas son argent, on se dit on peut faire un peu ce qu'on veut. Euh, je trouve que l'approche n'est pas vraiment celle-ci. Euh, l'approche, c'est plus, bah, alors effectivement, euh, le risque, euh, enfin comment je pourrais dire ça, même si tu prends de l'argent auprès de la banque, ce n'est pas ton argent c'est clair, c'est l'argent de la banque, mais le fait est que tu dois quand même le rembourser. Donc à un moment donné, la problématique, tu risques peut-être de l'avoir sur, sur du plus long terme. Mais c'est surtout que le raisonnement, il n'est pas bon, il ne faut pas raisonner comme ça, à mon sens. Il faut plus raisonner en termes d'opportunités. Alors du coup. La réponse que je lui ai donnée, déjà, première chose, c'est, est-ce que tu penses franchement qu'il y a deux ans ou trois ans, les investisseurs qui euh, achetaient l'immobilier ne se posaient pas exactement déjà la même question que toi C'est-à-dire, -ce qu ils qu'ils se disaient pas, ben, est-ce que finalement, j'aurais pas dû acheter il y a quelques années parce que euh, ben, le prix de l'immobilier était encore moins cher euh, Moi, je peux t'assurer que pour rencontrer de nombreux agents IMO ou des personnes qui sont l'immobilier depuis 30 ans, 40 ans, euh, qui ont, ont aujourd'hui 60, 70 ans, bien évidemment, ils ont réussi dans l'immobilier parce qu'ils ont acheté dans les années où eh bien l'immobilier était très peu cher donc l'immobilier il faut bien comprendre que ce n'est pas euh, c'est pas comme des opportunités comment je pourrais vous dire ça ce n'est pas comme euh, ce n'est pas volatile ça c'est la première chose c'est à dire qu'il n'y a pas de grosses variations il y a des variations il peut y avoir des crashs mais globalement globalement l'immobilier sur une phase haussière et je vais t'expliquer pourquoi et ça n'a rien à voir avec justement tout ce qui est bourse, crypto, etc., où c'est hyper volatile et où effectivement une action euh, ou une crypto-monnaie peut perdre de sa valeur en quelques heures. Il peut y avoir un crash immédiat instantané. Et tu peux perdre effectivement tout de suite de l'argent. Mais c'est pareil aussi, dans la bourse ou même dans la crypto-monnaie, il faut savoir être patient. C'est-à-dire que la patience euh, va être finalement ton meilleur allié. Il ne faut surtout pas céder à la... Euh, comment dirais-je à la à l'émotionnel où finalement tu dis « Oh là là là, j'ai perdu d'un moment d'argent, faut que je vende tout » parce que bah, là, tu encaisses effectivement ta perte. Hein. La perte, on l'encaisse toujours au moment où on vend. Euh, tant que tu pas vendu, tu pas encaissé ta perte. Certes, la, la perte est, est potentiellement peut-être plus, plus importante encore, mais tu ne l'as pas encore encaissée C'est ça que je veux te préciser. Donc dans l'immobilier, déjà, on n'a pas ce problème de volatilité où c'est très rapide. Ça prend du temps et même s'il y a des crashs comme on a connu euh, dans l'immobilier, des... le fait est que l'immobilier est quelque chose qui remonte régulièrement, on le sait, et c'est globalement une valeur euh, stable, beaucoup plus stable en tout cas que euh, tout ce qui est boursier ou autre, même si effectivement euh, on le sait. Par exemple, si on prend le SP500, eh c'est un indice boursier donc euh, américain où globalement, on le sait, sur depuis 20 ans, on est sur une, plutôt une phase haussière avec des crashs, mais on repart toujours à la hausse. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes te diront « investi dans la SP500 » puisque normalement, c'est une valeur qui ne ferait, qui va ne faire que prendre de la valeur dans le temps. Du coup, ils se posent cette question, ils se disent « pourquoi j'aurais pas dû investir ?» Donc, Je viens de te l'expliquer, euh, tu, peux, tu peux parler de ça à, des, à nos anciens, nos anciens, tu verras ce qu'ils tu, tu qu diront, ils diront « bah oui, mais l'immobilier, ça a toujours été comme ça. » D'accord. Donc, il n'y a pas de mauvaise période, c'est comme dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de mauvaise période pour se lancer ou pas se lancer. On se lance en état de cause, en sachant ce qui se passe, en euh, prenant en considération la problématique actuelle. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la problématique actuelle ne sera très certainement pas la même demain. Par contre, à l'instant T où tu as pris ta, ta, ta décision, eh bien, tu l'as prise en connaissance de cause de ce qui est en train de se passer. Globalement, dans l'immobilier, l'immobilier suit, eh bien, une croissance en termes euh, donc d'argent, ça, ça, ça enfin, en termes de valeur, ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, on a une inflation qui est juste normale chaque année. L'argent, enfin, on perd de la valeur en termes de cash, tout simplement parce qu'on a une inflation naturelle qui se produit. En ce moment, on a une inflation qui est beaucoup plus importante, puisque, eh bien, on est dans un schéma euh, donc de pénurie euh, par rapport aux matières premières. Euh, voilà, je ne vais pas te refaire toute la chanson. J'ai fait une vidéo par rapport à ça par rapport donc à la, aux conséquences de la guerre et donc bien évidemment on a une inflation qui va être très très forte sur cette année et les années à venir, donc ça c'est naturel. Du coup ça laisse présager que effectivement l'immobilier risque aussi de connaître cette même inflation mais l'immobilier est aussi énormément corrélé et eh bien aux intérêts des taux bancaires puisque bah, un investisseur généralement investit à l'aide de la banque et donc bien évidemment c'est ça qui va favoriser ou non les investissements. Alors après, si tu as du cash, bien évidemment, il est préférable aujourd'hui de placer ton cash pour aller chercher du cash flow et aller chercher donc de la rentabilité plutôt que de le laisser dormir dans une banque puisque l'inflation malheureusement va venir baisser tout simplement la valeur de ton cash. C'est juste un raisonnement assez basique. Donc du coup, pour répondre à cette question que je lui disais, il me disait est-ce que... Euh, parce qu'il me dit, tu vois, il me dit, j'ai repéré des, des maisons, punaise, il y a 2-3 ans, elles valaient, elles valaient 20% moins cher, voire 30% moins cher. Oui, oui, je lui dis, mais moi, c'est pareil, j'ai acheté des appartements où effectivement, je sais que euh, la valeur, il y a quelques années de ça, il y a 4, 5 ans, c'était nettement moindre. Oui, mais à l'instant T où j'ai acheté, j'estime que c'était le prix du marché réel et je ne vois pas ce qui va euh, changer ça demain, euh, je ne vois pas ce qui demain va faire que l'immobilier va complètement s'écraser et même s'il s'écrasait, à mon sens... Dans l'immobilier, il faut plutôt avoir une recherche moyen-long terme qu'une recherche court terme. Si effectivement tu t'inscris dans une recherche court terme, c'est que peut-être que tu es dans une, dans une logique eh d'achat-revente, c'est-à-dire dans une logique de marchand de biens. Et là, du, tout, du coup, l'approche n'est plus du tout la même. Euh, puisque quand on est par exemple marchand de biens, on est plutôt à saisir des opportunités qu'on va se créer, notamment par rapport à un réseau, et on va saisir des offres qui sont off-market. Alors que quand on est investisseur IMO, oui, bien évidemment, on va chercher à, les, à trouver ces offres off-market, mais en règle générale, on va plutôt aussi aller sur des offres classiques qu'on va peut-être obtenir par des agents IMO qui vont nous dire « bah tiens, je suis en train de rentrer un bien, est-ce que ça peut vous intéresser ?» etc. etc. Ce que je m'aperçois aussi, et notamment bah, moi dans le cas de mes investissements, c'est que bah, suite à l'effet Covid, on a eu un engouement sur l'immobilier et donc beaucoup moins de biens qui sont disponibles à l'achat. Donc naturellement, on a donc dans la balance entre l'offre et la demande, on a bien évidemment plus de, de, de demandes que réellement d'offres. Donc le prix a naturellement augmenté, c'est normal. Est-ce que demain on va se retrouver avec beaucoup plus d'appartements sur le marché à la vente On n'en est pas du tout, tout certain de ça, pas du tout, euh, on ne le sait pas. Maintenant, encore une fois, à l'instant T où tu te prononces, eh bien, euh, il faut que tu, te, tu visualises l'instant T et quand tu es investisseur IMO, les opportunités, c'est toi qui te les crées. C'est-à-dire, c'est un instant T, est-ce que ta rentabilité va être suffisante et c'est de l'imaginer. Euh, je sais que beaucoup de personnes se, se projettent exclusivement sur location compte durée. Malheureusement, ce n'est pas le bon choix. Mais ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Quand on fait de l'investissement locatif, on le fait en investissement classique, traditionnel. Et après, effectivement, on vient doper la rentabilité avec la LCD. Et si la LCD, un jour, pour une raison X ou Y, n'était plus aussi rentable, eh bien, ça n'empêche pas de revenir sur un mode d'exploitation de, classique. Donc ça, c'est ce que je voulais repréciser. Donc du coup, la réponse à cette question est-ce que c'est le bon moment Il n'y a jamais eu de mauvais moment, il n'y a jamais eu de bon moment. Par contre, autre chose qu'il faut que tu aies en tête, et fait que vous ayez en tête, c'est que euh, bah lui, en fait, il fait une, euh, il s'est vraiment ciblé sur sa ville. Peut-être que dans ta ville, il y a eu une progression beaucoup plus importante. Aujourd'hui, il y a des études de marché qui ont été faites, qui ont été publiées sur internet. J'en ai parlé d'ailleurs cette chaîne YouTube lors de mes différents morning emo que je faisais le mardi matin, que je vais reprendre prochainement. Euh, eh bien, dans ces morning emo, justement, je publiais des listes de villes où justement on avait eh bien les euh, comment dirais-je le top 10 ou le top 20 des villes qui ont eu la connue la plus grande croissance en termes euh, donc euh, de valeur immobilière au, au mètre carré. Donc c'est assez simple finalement quand tu es investisseur IMO, si tu cherches vraiment à faire la meilleure affaire, eh bien tout simplement peut-être de ne pas investir dans ta ville, et peut-être au contraire eh bien de regarder ces tableaux où justement tu prends la moyenne de la croissance, donc du prix de l'immobilier au mètre carré, et peut-être prendre les villes où justement on a une croissance peut-être un petit peu plus faible que d'autres, essayer euh, de comprendre pourquoi, euh, essayer de comprendre les enjeux économiques de cette ville-là, est-ce que cette ville est sur une phase de développement Donc pour ça, ça fait partie de l'étude de marché, ça fait partie de, aussi peut-être d'une visite sur place pour te rendre compte un petit peu de, de, de du lieu et si tu souhaites vraiment faire donc ton investissement sur ta ville et eh bien cherche toi des opportunités c'est à dire et eh bien mets toi en recherche active contact des agents immo demande leur fixe leur donc tes objectifs et laisse toi le temps dans ces cas là de trouver la bonne affaire mais si à un moment donné tu trouves un logement et que pour toi c'est une bonne affaire c'est à dire que c'est rentable un loyer en face fait que c'est ok il n'y a rien si tu veux qui va euh, il faut, si tu ne réfléchis pas à court terme, si tu oublies le court terme, tu verras que ton opération sera rentable dans 10, 15, 20 ans. Puisque dans 10, 15, 20 ans, quand tu vas revendre, tu vas forcément revendre avec. Quand je dis forcément, c'est parce que depuis des décennies, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, je ne suis pas devin non plus, les amis. Hein, je ne suis, euh, suis pas un magicien. Mais euh, c'est aujourd'hui une des valeurs qui est. Enfin, l'immobilier fait partie des, des, des, des, des, des, des, des piliers de l'enrichissement où il y a le moins de volatilité et où derrière, on le sait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on gagne de l'argent immobilier si tu sais être patient. Et autre chose aussi que tu dois te poser dans cette question, c'est qu'est-ce que tu cherches Est-ce que c'est de la rentabilité, c'est-à-dire du cash flow, ou est-ce que tu cherches eh bien, à faire des opérations achat-revente revente On va dire que la, l'approche n'est pas du tout la même. Okay Après la suite de la guerre, de ce qui va se passer, etc., ça, on n'en sait rien. Parce que je sais qu'ils se posaient aussi la question de « Ouais, mais si demain, il y a une bombe, etc. » Enfin, on prend vraiment des cas extrêmes. Euh, si demain, on est dans ces cas extrêmes-là, je peux t'assurer que l'immobilier, euh, euh, on en sera peut-être à un autre niveau. On sera plutôt à savoir comment on va pouvoir aller chercher à manger, euh, comment on va pouvoir avoir un toit sur notre tête. On ne sera peut-être plus dans le schéma d'investissement locatif, tu vois. Donc, il euh, faut tout remettre dans son contexte. Ça ne sert à rien de tout dramatiser, ça ne sert à rien de, de, de tout noircir parce que sinon tu ne fais rien. C'est comme beaucoup de personnes qui me contactent qui ont toujours, toujours un prétexte pour ne pas passer l'action parce qu'ils ont peur, tout simplement c'est la peur qui fait que ça les bloque. Je comprends ce sentiment, on est tous pareils, mais à un moment donné, on est là aussi pour avancer. Tu ne feras peut-être pas non plus la meilleure affaire du monde, bien évidemment, mais tu auras fait une affaire. Moi par exemple, l'appartement que j'ai acheté l'année dernière... Je le sais, c'est un appartement eh bien, qui aujourd'hui a pris de la valeur. Et l'année dernière, je ne savais pas si l'immobilier allait continuer à augmenter. Je n'en savais rien puisque je savais qu'on était déjà sur une phase très haute. Puisque je savais même qu'au moment où je l'ai acheté, si je l'avais acheté six mois auparavant, je sais que je l'aurais encore acheté moins cher. Ah oui, mais ça, c'est le principe de l'immobilier. Ça a toujours été comme ça. Je suis parti du principe qu'à instant T, j'y vais, go, en, en, en, me, en me projetant sur le futur. Il faut vraiment éviter de, de se projeter dans, dans le, dans, par rapport au passé. Ça, c'est donc... Une, un premier élément de réponse. Alors ensuite, il m'a posé la question, il me dit ou sinon, pour éviter toutes ces problématiques, est-ce que je ne ferais pas mieux finalement d'acheter un terrain et de faire construire du neuf Alors, on a une autre problématique par rapport à ça aujourd'hui, c'est que, alors notamment par rapport au DPE, etc. Alors bien que le DPE, moi je reste convaincu qu'il euh, y a des, des, des changements quand même futurs parce que vu ce qui est en train de se passer, je ne suis pas certain que... Euh, ça va être dans l'air du temps. Enfin, on verra. Euh, on verra très clairement la, la nouvelle réglementation par rapport à la loi climat, notamment. Euh, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, clairement, par rapport à la crise qui est, qui est là, la guerre qui est là, on le sait, les matières premières, le prix des matières premières est en train de s'envoler. D'accord Ça s'était déjà envolé l'année passée. Là, ça va monter encore d'un créneau. On a une inflation. Donc, une augmentation des matières premières et donc une demande qui va, enfin, donc un prix forcément qui va être explosif et on a un gros problème aujourd'hui pour se fournir ces matières premières. Donc, tu doutes bien que le prix va juste exploser, c'est logique. Euh, Au-delà de l'inflation, il va exploser parce qu'il y aura plus de demandes que d'offres. Toujours la même histoire, hein, euh, le principe de l'offre et de la demande. Et donc, ça veut dire quoi concrètement ben, Ça veut dire que très clairement, tu vas construire beaucoup plus cher. Donc après, c'est un calcul à faire. C'est pareil aussi, on a un gros problème pour s'approvisionner sur certaines matières premières. C'est difficile, il faut attendre des mois et des mois et des mois. Donc, à un moment donné, tu te lances sur un projet, tu ne sais pas trop euh, les délais d'approvisionnement, tu sais aussi que tu vas les payer plus cher, c'est un calcul à faire. de Parce que du coup, il se dit, bah, c'est peut-être plus simple que je fasse comme ça. Ouais, mais non, ça c'est dans un monde parfait. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait. Et c'est comme ça, les amis, il faut, c'est à vous de... C'est à vous de contourner les obstacles, hein, c'est ce que je dis tout le temps. Hein, euh, déterminer finalement et, et euh, comment dirais-je, vérifier votre qualité d'entrepreneur, de, votre, votre faculté entreprendre, c'est savoir justement eh bien contourner tous les obstacles. Et c'est ça qui a permis de déterminer le sérieux euh, dans votre démarche entrepreneuriale. Il hein, faut vraiment que vous ayez ça en tête. Donc il y a des problématiques. Investir forcément dans le neuf. Est-ce que c'est une... alors c'est vrai qu'aujourd'hui les, les grandes institutions, je pense aux assurances, investissent massivement euh, dans le dans le neuf actuellement, c'est clair. Euh, on sait aussi qu'on a on manque de logements neufs, On le sait aussi. Donc je pense qu'il va y avoir une vraie demande dans les années à venir, et notamment par rapport à cette fameuse loi climat. Mais vu le contexte actuel, vu le problème des importations, vu le problème de l'inflation, le problème de, de se fournir en matières premières il euh, y a un calcul à faire et il y a une vraie approche à faire. Donc peut-être se rapprocher d'un constructeur pour avoir un petit peu, ou deux constructeurs pour avoir un petit peu leurs avis par rapport à ça, savoir un petit peu eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, comment ils voient les choses, est-ce que euh, derrière ils vont pouvoir euh, euh, s'approvisionner euh, comme d'habitude. Mais tu, je vais donner un exemple. Tu vois, je suis en train de mettre en place, eh bien dans certains de mes appartements, donc euh, des équipements électroniques, eh bien très clairement, difficulté pour s'approvisionner. Et là, on parle de baignoire. Enfin, des baignoires, tu sais, euh, comment dirais-je, balnéo. Donc, en fait, il y, y a vraiment, les problématiques sont présentes de partout. Donc, euh, à un moment donné, il faut faire par rapport à son contexte, ou alors tu fais rien. Comme certains vont me dire, bah, moi, je fais rien. Bah, tu fais rien. Mais il ne faudra pas, pas t'attendre à ce que dans 5 ans, tu aies un résultat. Dans 5 ans, tu n'auras toujours rien. Par contre, quelqu'un qui aura essayé de démarrer quelque chose, il aura quelque chose dans 5 ans. Et je pense qu'il aura quelque chose de plus par rapport à toi parce que lui, il aura avancé. Rappelez-vous d'une chose, on vit que 30 000 jours dans, la, dans une vie, le compteur est lancé, les années passent, et pendant ce temps-là, bah malheureusement, vous ne faites rien si vous partez du principe que vous, êtes, vous vivez tout le temps dans le passé. Voilà, cette vidéo, bah j'espère qu'elle t'a euh, plu. N'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu si celle-ci, elle t'a plu. Moi, pour le coup, il fait vraiment chaud, je vais vraiment filer euh, dans la... Pissing qui est à quel quoi, même pas 10 mètres, même pas 10 mètres de moi. Bien évidemment. Euh, si cette vidéo, elle t'a plu, t'hésiteras pas à laisser ton commentaire. Euh, t'hésiteras pas aussi à, voilà, à me dire ce que tu penses un petit peu de cette situation. Qu'est-ce que tu fais toi Est-ce que, voilà, hésite pas à me dire, toi, qu'est-ce que tu penses concrètement de cette situation Est-ce qu'il faut investir ou pas Est-ce que cette vidéo répond à tes interrogations Est-ce que tu as d'autres vidéos sur lesquelles tu souhaiterais ou tu as des questions que tu te poses sur lesquelles tu souhaiterais eh bien, que je réponde prochainement N'hésite pas, bien évidemment, aussi à la partager. Vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je crois que ça s'y prête encore plus encore avec cette vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée et on se dit à très bientôt.